Pratiquez des mouvements verticaux à l'aide d'un objet longiligne, comme un parapluie derrière le dos pour un travail de mobilisation des épaules. L'amplitude de mouvement des épaules peut varier considérablement d'un individu à l'autre. Ne comparez pas la vôtre aux autres et concentrez-vous plutôt sur ce qui est optimal et adéquat pour votre mobilité. Choisir l'écart le plus confortable entre les mains en tenant le parapluie derrière le dos. Gardez la colonne bien droite en étirant vers le haut. Inversez les bras après quelques mouvements verticaux. La main du haut passe en bas, la main du bas passe en haut. Autre exercice pour la mobilité des épaules, étirement des épaules contre un mur. Étirer ses épaules est extrêmement important pour le confort du dos. Pratiquez des exercices de résistance avec une amplitude de mouvement différente contre un mur. Placez le bras contre le mur au niveau du pli du coude. Étirez la partie haute du bras en pressant celui-ci. À pratiquer bras vers le haut, au centre, vers le bas, de chaque côté.